En cas de séisme, vous avez pensé à mettre à l'abri les documents importants de votre entreprise. Mais avez-vous pensé à en faire une sauvegarde informatique Pour vous en assurer, téléchargez votre checklist au www.martinique.cci.fr